Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette séance de bibliose. Je suis le professeur Nicolas Lelouch, rythmologue à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, qui travaille en collaboration dans le Centre national de référence de l'amylose avec le professeur Dami. J'ai le plaisir de modérer euh, cette session avec le docteur euh, Vacher. Et nous allons écouter aujourd'hui deux présentations. La première par le docteur Sylvia Ogina, qui est euh, chef de clinique à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, spécialisée dans l'incense cardiaque et l'amylose cardiaque. Merci Nicolas. Chers modérateur, chers organisateurs, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler des résultats de cette étude sur l'amylose cardiaque et la transplantation. C'est une étude qui a été publiée dans le Jacques HF au tout début de l'année 2020. Le contexte, c'est que l'amylose cardiaque, enfin les amyloses cardiaques sont des maladies systémiques et que malheureusement, nos patients ne tolèrent pas le traitement médical d'un sens cardiaque. Et compte tenu de la physiopathologie restrictive de la cardiopathie, les assistances gauches en particulier sont en général mal tolérées, voire contre-indiquées. La transplantation pourrait donc être un traitement de choix de ces patients en cas d'un sens cardiaque terminal, mais l'indication de transplantation est controversée parce que dans la littérature médicale, on retrouvait dans le passé une mortalité élevée. Vous pouvez voir ici euh, les, un certain nombre d'études qui ont été publiées euh, depuis 1985 et qui montrent une survie à 5 ans relativement pauvre, entre 0 et 55 Et donc, on a les résultats de cette étude euh, qui a été réalisée en Caroline du Nord à l'Université de Stanford. Il montre les résultats de 31 patients transplantés cardiaques entre 2004 et 2018. Dans la méthodologie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il détaille l'évaluation standardisée des états extra-cardiaques qu'ils ont réalisés, avec en particulier des biopsies systématiques, euh, que je vais vous détailler tout de suite. Et bien sûr, toute indication de transplantation cardiaque euh, est fêtée le sujet d'une discussion multidisciplinaire. D'un point de vue de l'évaluation systémique, je pense que c'est important de prendre quelques secondes pour regarder ce qui était fait. Ils évaluaient les, les patients d'un point de vue neurologique euh, dans un premier temps cliniquement, et ils récusaient de manière formelle la transplantation cardiaque les patients qui avaient une neuropathie périphérique sévère, invalidante. D'un point de vue hématologique, il est important de noter qu'ils ne contre-indiquaient pas les patients qui avaient des myélomes indolents, donc sans critères d'agressivité, ce qui veut dire pas de critères crabes. D'un point de vue gastro-intestinal, ils faisaient une fibroscopie gastrique et une coloscopie systématique avec des biopsies étagées et les patients ont été récusés, alors pas sur le, la présence de dépôts amyloïdes, qui encore une fois, étant donné que c'est une maladie systémique, est relativement fréquente, mais en cas de symptômes invalidants. D'un point de vue hépatique, ils réalisaient une biopsie hépatique si les phosphatases alcalines étaient supérieures à 1,5 fois la normale. Et d'un point de vue rénal, on remarque que le recours à la biopsie rénale est effectivement assez fréquent en cas de débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml minute ou en cas de protéinurie rang élevé. Le, la présence d'une atteinte amyloïde rénale n'était pas une contre-indication à la grève cardiaque, mais plutôt une indication à une grève combinée cœur. Et puis enfin, il les évaluait sur le plan pulmonaire avec un scanner, plus ou moins une biopsie euh, pleurale, euh, en cas de signes évocateurs. En passant maintenant aux résultats. Donc comme je vous le disais, 31 patients qui ont été transplantés pour des amyloses cardiaques. De manière assez étonnante, parmi leurs 13 amyloselles, il y a quand même deux euh, patients qui étaient maillots 2, donc en général plutôt des patients pas très graves, et 18 patients avec des amyloses à transthyrétine. En regardant le, les baseline caractéristiques des patients, ce qu'on voit, c'est que l'âge à la transplantation des amyloses à transthyrétine était de 66 ans, probablement expliqué par le fait que 50% de leurs amylose à transthyrétine étaient des patients wild-type, donc des amyloses à transthyrétine sénile. La médiane d'âge à la transplantation des amyloses L était de 57 ans. Bien sûr, des niveaux de biomarqueurs élevés, une défaillance rénale qui était plus importante chez les patients avec des amyloses à transthyrétine comparée aux amyloses AL. Et en termes de délai à la transplantation, de manière globale, les délais des patients inscrits sur liste pour amylose cardiaque étaient superposables à celui des autres cardiomyopathies. On est étonné de voir que c'est uniquement 42 jours, ils sont plutôt rapides. Mais par contre, les amyloses à, trans à transthyritine étaient transplantées plus tardivement, 81 jours en moyenne, comparé à 23 jours chez les amyloses AL Au niveau des explorations sur des, des atteintes extracardiaques comme attendu, les amyloses à transthyrétine avaient beaucoup de 90%, une neuropathie périphérique, parfois un peu d'isotonomie, mais qui était dans tous les cas minime à modérer. Les amyloselles, quant à elles, avaient des dépôts amyloïdes dans 100% des cas sur la coloscopie, 77% des cas sur la fibroscopie gastrique, ce qui n'a pas empêché euh, les patients d'être transplantés avec, comme vous le verrez, pas de surmortalité d'un point de vue hémorragique. D'un point de vue rénal, il, il y avait dans 15% des cas des, bio, des, des biopsies qui retrouvaient des dépôts amyloïdes et d'autres patients qui ont été transplantés du rein ou du foie sur des perturbations du bilan biologique et pour lesquels il n'y a pas eu de dépôt amyloïde retrouvé. Ce qui veut dire que c'était très probablement uniquement le retentissement cardiologique de la sévérité de la cardiopathie. Au niveau des traitements des amyloselles en pré- et en post-transplantation cardiaque, il est intéressant de noter que toutes leurs ailes n'ont pas été transplantées en rémission complète ni euh, en, en réponse partielle. Seulement deux patients ont été euh, transplantés après obtention euh, d'une réponse complète et cinq patients n'avaient absolument aucune réponse avant la transplantation. Jusqu'à 2013, ils ont fait de l'autogreffe en post-transplantation. Euh, avec euh, en général une autogreffe qui était réalisée dans les six mois après la transplantation cardiaque. Et comme vous pouvez le constater, euh, sur les dernières évaluations hématologiques qui ont été faites, la plupart des patients répondaient correctement avec euh, une réponse qui était au moins partielle. En termes d'évolution post-transplantation cardiaque, on voit un délai de suivi qui était de quatre ans euh, en médiane. Euh, et euh, des complications en post-opératoire qui étaient principalement de l'ordre de la défaillance rénale ou des infections relativement fréquentes, effectivement. En regardant euh, le, les quatre patients qui sont décédés au cours des quatre ans de suivis, les deux patients qui sont décédés précocement dans, dans l'année qui suivait la transplantation cardiaque, c'était principalement des infections pulmonaires et les complications tardives étaient plutôt de l'ordre néoplasique. En regardant maintenant les résultats de la survie après transplantation, ils ont comparé leur cohorte amyloïde à leur cohorte non amyloïde. Et en termes de survie, les, les données sont superposables, ce qui est extrêmement rassurant. Donc Pour conclure, c'est un papier qui est très intéressant puisque c'est un sujet qui... Et encore, sujet à discussion justement sur l'indication à transplanter des patients qui ont des cardiopathies amyloïdes et une insuffisance cardiaque terminale. Parfois, on n'a pas le choix et c'est toujours des discussions qui peuvent être houleuses. C'est une cohorte importante, 31 patients, c'est quand même des résultats intéressants. On constate que la morbimortalité mortalité post-transplantation cardiaque est acceptable comparée aux patients transplantés pour une autre cardiopathie et aussi aux données de l'ISHLT. Par contre, effectivement, je pense que c'était important de préciser euh, l'indication et une évaluation précise des atteintes extracardiaques. C'est d'ailleurs recommandé euh, dans le papier de 2017 sur les indications à la transplantation cardiaque de l'ISHLT. On peut remarquer de manière intéressante que les perturbations du bilan hépatique et du bilan rénal sont parfois en lien avec des dépôts amyloïdes, mais parfois sans lien avec les dépôts amyloïdes. Et que je, Avant de, de récuser des patients sur l'atteinte systémique, il faut probablement effectivement avoir la biopsie facile. Le myélome indolent n'était pas une contre-indication, l'atteinte d'organes, on sait que c'est des maladies systèmes, donc le fait qu'il y ait des dépôts qui se fassent dans d'autres organes, s'il n'est pas cliniquement signifiant, n'est pas une contre-indication à la transplantation cardiaque. On voit bien que malgré la présence de dépôts d'amylose AL dans le tube digestif des patients, ils n'ont pas fait de sur- ou de complications hémorragiques. Une petite chose qui, moi, m'a manqué à la lecture du papier, c'est les taux de facteur 10 qui sont recommandés. On sait que le facteur 10 est abaissé dans l'amyloselle, c'est un facteur qui est pronostique. Euh, et euh, je, je, je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir quelques données là-dessus. On est très surpris aussi de voir qu'il n'y ait pas eu de transplantation combinée. Euh, nous, dans nos données à Mondor, euh, sur les 17 amyloselles qu'on a transplantés, il y en a 5 qui ont une grève combinée cœur-1. Et euh, nos amyloses à transtatine mutées toutes, euh, il y en a 5 sur 6 euh, qui ont été transplantées cœur-fois avec euh, une très mauvaise réponse d'un point de vue neurologique chez la seule patiente qui n'a été transplantée que euh, du, du cœur euh, et qui a évolué défavorablement d'un point de vue neurologique. On aurait aussi peut-être aimé avoir des données de comparaison de cette cohorte amyloïde en termes de mort, mortalité post-opératoire, pas uniquement des données de mortalité toute cause, mais aussi voir en termes de complications, quelles sont les complications que font les, les patients qui ont des cardiopathies amyloïdes comparées au reste de leur cohorte. Ils ont plus de 500 transplantés cardiaques sur d'autres thématiques sur la même période. On aurait aimé avoir un peu plus de détails là-dessus. Voilà, Je vous remercie pour votre attention et je tenais à remercier toute l'équipe pour ce qu'on fait au quotidien pour nos patients, aussi bien dans le domaine de l'amylose que de la greffe. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation qui est très, très claire. Je propose qu'on passe à différentes questions. Alors, on a des questions de nos panélistes. Alors, on va commencer. Quel bilan préconisé en pratique chez les patients au niveau cardiaque et extracardiaque au niveau cardiaque, c'est un bilan euh, classique hein, euh, qu'on qu réalise, il euh, n'y a pas de spécificité de la, la cardiopathie amyloïde, ce qui est euh, vraiment fondamental pour le coup, c'est le bilan des atteintes extra-cardiaques. Donc nous, on a la même euh, conduite que la leur euh, à Mondor, c'est-à-dire qu'on évalue précisément euh, les signes extra-cardiaques, en particulier la dysautonomie qui est probablement l'atteinte extra-cardiaque la plus problématique euh, dans, dans post-opératoire immédiat. Effectivement, nous aussi, on a la biopsie facile pour savoir euh, quels sont les organes qui sont atteints en cas d'atteinte euh, systémique. Euh, tout est relativement bien détaillé en fait, dans les recommandations de l'ISHLT, mais c'est euh, en pratique euh, ce que je vous ai montré euh, de, et ce qui est publié dans le papier, qui est dans les données euh, en, en supplémental data, avec en plus le facteur 10, qui pour le coup est vraiment pronostique euh, dans, dans cette maladie. Alors, je ne vais pas pouvoir faire toutes les questions, Ça qu y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, Quelles sont les contre-indications particulières liées à l'amylose de la transplantation cardiaque Encore une fois, c'est sur l'atteinte, sur l'état général du patient déjà dans un premier temps. La réponse hématologique, on a bien vu que ce n'est pas un problème. La Mayo Clinic a publié une cohorte où 17% des patients n'avaient jamais reçu de chimiothérapie avant d'être transplantés du cœur sur une cohorte d'amylose à elle. Donc, je pense que ça, ce pas tant un problème et ça commence à rentrer dans les mœurs. Par contre, les vraies contre-indications, c'est l'atteinte digestive très symptomatique avec son risque de saignement, la dysautonomie sévère qui va compliquer le, le, la prise en charge post-opératoire, l'atteinte hépatique sévère. Après, encore une fois, il y a des patients qui ont été biopsiés dans cette étude sur des perturbations du bilan hépatique. En fait, ce n'était pas lié à l'amido, c'était la sévérité de la cardiopathie avec le retentissement du syndrome cardio-hépatique. Alors, Je pense qu'on a le temps pour une ou deux autres petites questions. Alors, euh, est-ce que, est que la greffe est fréquente dans l'amylose TTR sénile Alors, nous, on a transplanté un patient euh, sur une amylose à transthyrétine sénile, mais c'était notre premier. Tous les autres patients qu'on a transplantés jusqu'à là, c'était plutôt des amyloses à, à transtyrétine mutée. Euh, on voit bien là dans leur cohorte que euh, les patients qu'ils ont transplanté, c'est des V122I dans la plupart des cas, et 50% d'amylose à transthyrétine sénile. Après, je pense que c'est aussi une question d'âge à la transplantation. Euh, nous, dans notre équipe, euh, on est euh, assez stringent et on transplante peu après 65-66 euh, ans. Euh, là, on voit bien que l'âge à la transplantation dans cette étude, c'est jusqu'à 70 ans. Donc, je pense que c'est probablement plus fréquent la transplantation dans l'amylose de la transthyritine sénile quand euh, on, est, euh, on a des, des objectifs d'âge de, à la transplantation qui sont plus larges. Très bien. J'avais une question, Sylvia euh, oui. Dans le papier, euh, on n'a pas, pas l'impression d'avoir des informations concernant le statut avant la greffe, euh, à savoir, est-ce que c'était plutôt des patients ambulatoires, des patients en choc cardiogénique ou oui. euh, même des patients sous, euh, sous ECMO euh, Je suis, suis d'accord, la... je trouve que ça manque aussi euh, de ouais. savoir si c'était des, des, des urgences euh, de transplantation ou pas. Euh, effectivement, ça manque euh, dans le papier. Une dernière petite question. Euh, quel est l'impact de l'atteinte digestive sur le traitement anti rogé Dans notre euh, expérience, euh, encore une fois, on n'a pas transplanté des patients qui avaient une atteinte digestive symptomatique. On a transplanté des patients qui pouvaient avoir des dépôts amyloïdes A euh, ou post-symptomatiques. Et donc, du coup, ça n'a pas été un problème. Écoutez, je crois qu'on a, on a fait le tour. Hein. Euh, merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation. Et je passe la parole à mon. Commodérateur, modérateur le docteur Thibault Machner. Merci.